Le métier d'attaché de presse, il recouvre beaucoup de facettes qui sont très différentes. C'est un métier qui s'attache à la fois au relationnel pour les élus et en même temps aussi à un aspect de communication qui est très important sur l'image qu'on renvoie, les messages qu'on fait passer. Moi je suis sur un poste qui est un peu particulier en tant qu'attaché de presse puisque je suis dédiée à la communication numérique du président de la région. Donc euh, je gère ces réseaux sociaux, je gère aussi les réseaux sociaux de la région. Et en parallèle, euh, je travaille avec mes collègues qui sont euh, attachés de presse sur des médias plus traditionnels euh, que sont les journaux papiers ou les télévisions. Et l'idée c'est de s'accorder tous ensemble pour parvenir à faire passer des messages politiques, euh, à exister euh, sur la scène médiatique et à infuser les idées qui sont les nôtres. J'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence euh, à la CATO à Lyon euh, avec une spécialisation en droit public en troisième année, puisqu'à l'époque c'était en troisième année qu'on se spécialisait. Euh, j'ai fait après un M1 de droit public euh, à Lyon toujours et j'ai fait un M2 de compétences juridiques des collaborateurs politiques. Donc c'est un nom qui est un peu, euh, peu fourre-tout, mais qui en fait euh, vise à permettre à des juristes de devenir. Euh, euh, plus professionnels sur des sujets qui vont vraiment intéresser les, les élus en politique. Donc par exemple on fait beaucoup de droits parlementaires, on fait beaucoup de droits des collectivités, on fait des finances locales, euh, on voit les enjeux de responsabilité des élus, parce que l'enjeu c'est pour nous en tant que juriste de parvenir à appuyer le politique dans ce qu'il fait au quotidien et d'être en fait euh, à la fois euh, source de conseils et de propositions. Ce qui me motive tous les jours, c'est euh, euh, quand on travaille en politique, en vérité, on est très attaché euh, soit à un parti, euh, soit euh, à un groupe politique, soit euh, à un élu. Pour moi, c'est vraiment un élu parce que euh, je travaille au sein d'un cabinet, donc euh, je, je fais partie d'une équipe qui euh, est dévouée euh, à un élu, euh, en l'espèce le président de la région. Et ce qui me motive tous les jours, justement, c'est ça c'est de travailler avec quelqu'un euh, qui est brillant, qui a beaucoup d'idées, qui cherche à transformer euh, un peu la société dans laquelle nous sommes et à se rendre vraiment utile au quotidien. Et quand on fait des déplacements sur le terrain, qu'on rencontre euh, des habitants dans toute la région et que les gens remercient le président de ce qu'il fait et qu'on sent qu'on a véritablement un, un impact sur leur quotidien, euh, que ce soit euh, parce qu'on construit des routes, euh, parce qu'on euh, fait revenir un train euh, sur une petite ligne... Euh, euh, parce qu'on euh, va sauver le dernier commerce dans un petit village. Tout ça, ça a vraiment du sens et en fait, c'est très galvanisant parce que ça nous permet euh, de sentir qu'on participe à un, un effort collectif qui, euh, qui nous dépasse. La politique, c'est un peu particulier pour ça, euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup, euh, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc le métier que j'exerce, euh, dans l'absolu, correspond assez bien. Euh, à l'idée que je m'en faisais sur les missions qui sont les miennes euh, euh, au quotidien, à savoir la gestion des réseaux sociaux, euh, la gestion de l'image, euh, euh, la communication du président. Ceci dit, la politique c'est quand même aussi beaucoup euh, d'improvisation, parce qu'il y a des choses qui dépendent absolument pas de nous, il y a des, des choses qui surviennent euh, auxquelles il faut s'adapter, que ce soit... Euh, euh, par exemple, j'ai en tête des aléas climatiques euh, qu'on a euh, subis dans la région euh, et qui ont fait que les agriculteurs avaient besoin urgence bah là, en urgence qu'on vienne. Là, on se met dans des stratégies un peu d'improvisation. De la même façon avec le Covid, quand il a fallu gérer la crise, qu'il a fallu euh, trouver des initiatives pour aider les habitants. Euh, moi qui suis dans un travail qui est quand même très lié euh, euh, au relationnel et euh, aux médias. Je me suis mise à euh, emballer des masques, euh, je suis devenue un peu cariste. Euh, donc tout ça, ça fait partie un peu des aléas du quotidien qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont à certains égards surprenants, mais qui sont aussi euh, très liés à la fonction politique qui demande de s'adapter sans cesse. Alors on prend beaucoup de stagiaires au cabinet euh, sur différents postes. On a notamment le pôle courrier euh, qui prend euh, un stagiaire... Euh, pour des périodes entre 3 et 6 mois généralement donc on prend beaucoup de stagiaires à la région, on est par ailleurs un cabinet qui est très jeune et je pense que c'est important aussi pour les jeunes en licence d'être avec des jeunes qui viennent d'arriver sur le marché du travail, donc on croit beaucoup en ça et s'il y a des gens qui veulent candidater, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a des places disponibles. Je pense que c'est très important en vérité, euh, moi-même j'ai très peu été liée au monde de l'entreprise avant d'arriver euh, euh, à mon stage de fin d'études et je me suis aperçue à ce moment-là qu'il existait un écart énorme entre l'image que je me faisais du monde professionnel et ses réalités. Alors à certains égards il y a des choses qu'on n'apprend pas parce qu'on parvient à les deviner, mais dans l'absolu je pense que c'est très important aujourd'hui que les étudiants aient en tête, qu'on n'arrive pas sur le marché du travail par hasard, et surtout, on n'y arrive pas si on n'est pas préparé. Et notamment dans l'idée de faire des stages pendant ces études, je pense que tout ça est très important parce que l'expérience qu'on acquiert et les compétences qu'on va développer, c'est ce qui permettra aussi à un recruteur de donner envie de s'intéresser à nous. Je pense que les études, c'est un moment qui est très particulier dans la, dans la vie. Aujourd'hui, c'est très complexe du fait de la crise sanitaire que nous traversons, mais... Euh, si je devais parler euh, de mon expérience à moi, je dirais que mes études, c'est probablement ce qui m'a le plus appris sur moi-même. D'abord parce que euh, j'ai commencé à vivre seule euh, sans mes parents, parce qu'on euh, devient vraiment responsable de soi-même, on a euh, des cours magistraux, on a des euh, travaux dirigés. Donc on est dans, un, dans un, un environnement où en fait il faut se faire confiance à soi et il faut se responsabiliser soi-même. Donc je pense que les études, c'est ce qui nous apprend le plus sur nous-mêmes, et ce qui nous prépare le mieux en vérité à ce que sera notre vie professionnelle derrière, dans la mesure où c'est justement déjà quelque part le monde de l'entreprise qu'il faut qu'on s'applique à nous-mêmes. Je pense que les études, c'est une période qui est absolument géniale à traverser. Je pense qu'on apprend à la fac des choses qui nous guideront toute notre vie. On crée des amitiés qui, qui compteront durablement. Donc si j'ai un conseil à donner aux étudiants, bah, c'est profiter de vos années d'études. Essayez de ne pas trop vous mettre la pression aussi, parce que souvent, en fait, notre pire ennemi, c'est un peu nous-mêmes. Et euh, kiffez ce que vous faites, euh, allez-y euh, les deux pieds en avant et derrière tout ira bien.